Attention, ceci est une brèche de confinement de niveau quêteur. Le sujet SCP-035 vient de briser son confinement. Merci de, de, de garder votre calme et... Et... et euh, Éloignez-vous de... Euh, Éloignez-vous du... du de... Non, je vous éloigne pas. Restez bien où vous êtes. Restez là. Attention, s'il vous plaît.